Partager l'écran, ouais. voilà, après ça me remet le bazar dans les fenêtres, on va mettre les fenêtres comme il faut. Voilà. Et on va faire aussi une petite prière de début pour remercier les bons esprits qui sont là pour nous assister à la demande de notre Père tout miséricordieux nous assister dans notre parcours évolutif et c'est pour ça que nous remercions aujourd'hui cette occasion de pouvoir être réunis pour voir encore une des questions liées à la réincarnation aujourd'hui, que nous puissions bien comprendre ces, ces lois de la nature qui gouvernent le monde spirituel en particulier et que cela puisse nous aider. À à faire ce qu'il faut pour avancer sur notre parcours évolutif et en espérant aussi que ces lectures, ces études puissent être utiles pour les esprits qui pourraient se trouver parmi nous ce soir. Voilà, bonsoir à tous. Alors Christ, euh, Christophe avait une question, Donc je pense que maintenant c'est le moment de la poser. Oui, pardon, on a, parce qu'on on, on parlait du, du fluide vital l'autre jour. Oui. Euh, je ne sais pas, je me suis posé la question, en fait, c'est que le, quand on est désincarné, l'esprit, il n'y a pas de différence entre homme et femme. Euh, non, c'est-à-dire que l'esprit peut se réincarner en homme ou en femme. Oui. Mais par okay. contre... Il y a des esprits qui auront une tendance euh, psychique féminine, d'autres qui auront une tendance psychique plutôt masculine, et d'autres encore, co comme Jésus par exemple, qui avait une tendance psychique neutre. Hein. D'accord. Donc ma, ma question c'est comment ça se fait que quand on est incarné, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, en moyenne Ah ben ça c'est la science, elle l'explique bien. Hein. Elles font ah bon plus d'attention, euh, ouais. euh, elles, elles sont soumises à moins de stress. Euh... Enfin, elles étaient, elles étaient, parce que maintenant, ça <rire> ce que je disais. Oui. Il, y a, il y a le tabac, l'alcool, enfin, ce genre de choses, quoi, hein, qui, qui, qui, qui, ouais. qui expliquaient pourquoi les femmes vivaient plus longtemps. D'accord. Bon. Juste pour, voilà. pour une question d'hygiène, alors. Mais je pense que, ouais, c'est ça, d'hygiène de vie. Je pense que l'écart se réduit, il faudra, faudra regarder. Hein. Oui. Et il y a encore deux ou trois ans de plus, mais. Mm. Ce pas autant qu'il y a quelques années. Il ben, y a quelques années, parce que par exemple, le travail physique difficile ou l'exposition à, à la poussière, à la pollution, là maintenant les conditions de travail ont changé. Donc, euh, mais, mais je pense que ce n'est pas une cause spirituelle, c'est une cause qui est tout à fait matérielle. Ça. Bon. Takoudak, mmh. merci. Mais de rien. Euh, vous devez normalement voir mon écran. Euh, donc le, avec le programme, on est le dimanche 7 mai, on est toujours dans le module 5 qui parle de réincarnation, donc après avoir vu les fondements et, la, et les finalités de la réincarnation, après avoir vu les preuves de la réincarnation, après avoir vu le retour à la vie corporelle et puis les, la programmation de la réincarnation, on va voir le, le dernier aspect donc, qui est l'enfance et l'oubli du passé. Alors, hop, voilà, l'enfance et l'oubli du passé. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de passer par l'enfance Bon, Kardec avait posé la question aux esprits, hein, on va voir ce qu'ils ont répondu. Et donc, on va justifier aussi euh, la nécessité, ouais, le mot nécessité, de l'oubli du passé. Alors, la question la voilà, 383 du livre des esprits. Quelle est pour l'esprit l'utilité de passer par l'état d'enfance pourquoi est-ce qu'on passe par l'état d'enfance Réponse, l'esprit en s'incarnant en vue de se perfectionner est plus accessible pendant ce temps aux impressions qu'il reçoit et qui peuvent aider à son avancement, auxquelles doivent contribuer ceux qui sont chargés de son éducation. Et la réponse est assez surprenante. Et ça, c'est une, une, une, une question, une réponse que vous trouverez souvent citée par tous les éducateurs spirites, hein, qui sont unanimes, et même les éducateurs qui ne sont pas spirites, à dire que euh, pendant l'enfance, les, les, les, les enfants sont un peu comme des éponges, c'est-à-dire qu'elles euh, sont plus accessibles à, à l'éducation, aux conseils qu'on peut leur donner. L'éducation, on se rappelle, hein, on parle ici du mot éducation, euh, ça va un peu plus loin que l'instruction, d'accord L'instruction, c'est euh, les mathématiques, euh, les langues, c'est ce qu'on apprend à l'école. L'éducation, c'est euh, l'instruction, mais aussi euh, apprendre les bonnes habitudes. C'est l'éducation morale, entre guillemets. Voilà. Euh, Antoine Oui, euh, Donc j'avais une petite question. Euh, quand l'éducation, entre guillemets, est bonne, mais pas tout à fait, quand, il, quand les parents commettent de, de, de grosses erreurs, même s'ils n'en sont pas eux-mêmes responsables, hein, je, que se passe-t-il dans ce cas-là il, il y a manquement, il y a, ça, ça ne facilite pas la, la vie du, du, du jeune esprit quoi, qui grandit. Ben oui, oui, oui c'est ça. Mais bon, après, comment dire euh... Tu, tu as dit c'est sans le savoir, hein, sans, voilà. oui, ben oui, parce que parce que même sont en l'erreur et sans le par inexpérience. Voilà, oui, oui, Bon ben en fait euh, c'est toujours pareil, hein, on fait ce qu'on peut, hein, c'est-à-dire que euh, si, si si effectivement si les parents qui sont peut-être encore jeunes ou qui n'ont pas l'expérience et tout, euh, passent certainement un peu à côté des choses. Après, tu as d'autres parents qui, euh, où c'est déjà de façon plus euh, volontaire, c'est-à-dire des parents qui disent « moi je donne pas d'éducation morale à mes enfants parce que je veux les laisser plus tard choisir euh, ce qui leur convient ». Donc ça part d'une bonne intention, mais euh, ce n'est pas bon, parce qu'ils passent à côté de, de cette phase où les enfants euh, sont plus perméables euh, à l'éducation. Donc, euh, ces parents-là devraient, plutôt que de s'abstenir d'enseigner toute morale ou tout type de religion, devraient euh, au moins euh, enseigner ces points de morale qui sont universels et qu'on retrouve dans toutes les religions. Donc, de toute façon, l'enfant, hein, le, le nôtre, il a été éduqué spirit, par exemple. Aujourd'hui, ben, il n'est pas spirit. Quand il arrive à l'adolescence, il fera son choix. Par contre, bon, ben, il, la réincarnation, toutes ces notions, il, il, il connaît. Hein, C'est-à-dire, la petite graine a été semée et ça lui servira un jour, d'accord Après, il bon, y a, a d'autres parents aussi qui, euh, ben, c'est la carrière euh, professionnelle, euh, voilà, qui, qui donne tout pour le travail, par exemple, hein, ou pour les choses matérielles, et puis pas beaucoup pour la famille, donc là aussi, c'est une forme de négligence. Mais euh, de toute façon, c'est comme partout, la responsabilité, elle est liée, euh, comment dire, au fait, on si on savait ou si on ne savait pas. Tu vois ce que je veux dire c Les parents qui, qui n'ont pas les moyens, enfin voilà, qui sont trop jeunes, inexpérimentés, etc., ben quelque part c'est un peu compréhensible que, euh, qui, qui, qu voilà, que, que leur éducation n'est pas parfaite, mais aussi l'esprit qui se réincarne là-bas le savait avant de se réincarner. Hein. Donc c'était clair dès le départ. Alors que... Euh, le mauvais usage du libre arbitre, hein, c'est-à-dire donner toute la priorité, par exemple, aux, aux choses matérielles, au travail, à la carrière professionnelle et négliger la famille, là, c'est plus un, un mauvais usage du libre arbitre qui entraîne forcément une responsabilité un peu plus élevée. Voilà. OK. Alors, on a deux mains qui sont levées aussi. Donc, d'abord, Daniel. Quand je lis cela, je me dis que l'enfance, ça serait un moment favorable pour qu'il y ait des études spirites pour les enfants. Puis à la fois, je me dis que, comme il faut qu'on soit une fois raisonné, il faut avancer un peu plus intellectuellement, mais j'ai du mal à me positionner là. Est-ce que notre société irait mieux s'il y avait des études spirites adaptées aux enfants Alors, ben, si, si tu me demandes à moi, moi je vais te répondre oui, hein, forcément, puisque euh, l'éducation spirite, pour les enfants, qui se fait d'ailleurs, hein, et euh, je ne sais pas, si j'ai compris que tu allais à Végimont, bah donc tu verras. Tu pourras ah, aller voir hein, l'activité le, le, qui se fait pour les enfants à Végimont hein, C'est une, une des particularités. Donc l'éducation spirite pour les enfants, qu'est-ce que c'est Alors, ce n'est pas de l'endoctrinement, pas du tout, hein, mais c'est tout simplement des jeux ludiques, enfin, du, du genre un peu comme les centres aérés qu'on peut trouver euh, euh, de, de, les, les jours où il n'y a pas école, euh, un peu partout. Mais plutôt que de faire des jeux comme ça, vides de sens, ben ce sont des, des jeux similaires, mais euh, où on cherche justement à montrer aux enfants le respect du prochain, le partage, euh, l'amitié, l'entraide. On cherche à développer ces valeurs-là euh, chez l'enfant. Donc ce sont des valeurs, bien sûr, qui viennent du spiritisme, mais ce n'est pas du tout euh, du, du, comment dire, de l'endoctrinement. C'est là où beaucoup de gens... Euh, euh, le, le problème aussi, c'est que les Brésiliens, ils appellent ça « évangélisation ». Alors ça, évidemment, nous, on ne peut pas utiliser ce mot-là ici, c'est pour ça qu'on utilise le mot « éducation spirit ». D'accord. Quoique quoi l'informatique, aujourd'hui, elle, elle emploie ce mot-là. Voilà, voilà. Et donc, les enfants et les adolescents, hein, puisque l'activité se fait pour les enfants et pour les adolescents, à euh, Végemon, ben, par, par exemple, bon, ben, ils préparent des choses, ou des jeux ou des activités, et ensuite, ils viennent réaliser ses activités euh, auprès des, des, des, des adultes, hein, des parents. Il euh, y, y a un créneau qui leur est réservé. Et puis, c'est toujours des moments très, très, très agréables. Ah donc, Végiment ce n'est pas un lieu qui est loué comme ça au hasard. C'est un lieu qui a une histoire rien à le spiritisme. Non. Euh, ah. Végiment c'est loué parce que c'est pas cher. C'est un lieu qui présente euh, toutes les facilités. Hein. Il y a même pour les enfants un parc euh, et même une piscine. Hein il y, y a tout ce qu'il faut euh, voilà il y a des, des espaces et tout et puis c'est des prix défiant toute concurrence c'est pour ça qu'on va à Végiment. parce que quand tu regardes l'histoire de Végiment, c'est un peu voilà, pendant la deuxième guerre mondiale il y a eu alors je me souviens plus comment ça s'appelle mais c'était un centre où les nazis hein, avec les SS ils travaillaient justement à la purification de la race aryenne hein. donc tu vois oui. tu sais qu'est-ce qu'ils faisaient comment activité là-bas mais bon on n'a jamais rien ressenti par rapport à ça. Hein. Je pense que Vésimon, il bon, n'y a pas eu de torture, ou du moins récemment, hein, parce que ça date du XVIe siècle quand même. Hein. Euh, c'est n'est pas pour parce qu'il y a un passé spirit, c'est euh, vraiment l'endroit où on peut passer Donc, on peut euh, un week-end du vendredi jusqu'au euh, jusqu dimanche en pension complète pour moins de 100 euros. C'est quoi, mmh. quoi là-bas. D'accord. C'est pas cher ah oui, évangélisation on pourrait utiliser le mot angélisation oui, pourquoi pas, mais enfin bon, même ange c'est un peu, voilà, on, on utilise le mot éducation spirite voilà. euh, Vincent oui, je voulais juste faire une remarque par rapport à ce que tu dis là. Euh, il me semble que dans l'enfance on, on revêt le manteau le manteau de, du futur adulte c'est à dire que on, on est tous dans une pièce de théâtre où on on passe les habits euh, de notre future incarnation. C'est-à-dire que euh, si on est dans une famille euh, où on se sent euh, supérieur, par, parce qu'on a un pouvoir d'argent, un pouvoir de, sur les autres, on vivra une, une, une, une vie d'adulte en étant un dominant, en, en ayant l'impression d'être euh, supérieur aux autres. Si on vit euh, dans un monde ouvrier, on aura l'impression d'être un dominé, et euh, je pense qu'il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à, à ces positions de vie, par rapport à ces, ces statuts qu'on qu apprend dans l'enfance. En fait, on, on endosse un, un manteau, un manteau de croyance, un manteau de, de... Je vais vous donner un exemple, parce que là, c'est abstrait. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une tante qui était dans une famille, de, donc euh, il y avait quatre filles. Et sa mère lui a dit, écoute... Euh, quand tu seras une grande fille, tu auras un petit sac, tu auras un, ton petit travail, tu auras ta petite vie. Ça sera très bien. Et, et tu verras, ça sera... Elle, il a, elle a vraiment adhéré à, cette, à cet état d'esprit. Euh, sauf que dans sa vie professionnelle, elle a eu un, un poste de haut responsable euh, aux usines Peugeot. Elle, elle avait un salaire supérieur à 10 000 euros. Et elle a vécu toute sa vie comme une petite pauvresse. Elle avait une petite voiture. Elle avait une petite vie. Elle avait euh, son petit sac à main. On l'a a multiplié par, par 100 les sacs à main, j'exagère, mais il y avait bien au moins une trentaine, une quarantaine de sacs à main qu'elle n'utilisait pas. Et, mais <rire> tout, tout ça pour dire que euh, souvent dans l'enfance, on nous donne des injonctions on, dont on n'est pas conscient et qu'on va vivre dans sa vie d'adulte hein, et qui n'ont qui rien à voir avec, notre, par exemple, notre train de vie. Elle aurait pu très bien avoir... Euh, un train de vie tout à fait différent mais elle a vécu, elle a vécu sa vie comme quelqu'un de, de très modeste parce qu'on mmh. lui a appris que sa vie future serait quelqu'un de très modeste alors elle a vécu dans, dans cette idée là voilà. mmh. c'est pour ça, ça qu'il est important de préciser à tous les gens qui écoutent là aujourd'hui que nos injonctions, il y a des injonctions conscientes mais je pense qu'elle n'était pas consciente que sa mère lui avait euh, inculquer l'idée d'être une petite euh, secrétaire avec un, une, un petit train de vie dans un dans un petit monde, dans, un, dans quelque chose de petit. Quoi. voilà Donc, On en on est peut, tous là. Ce qu'on peut voir, c'est que bah, les parents lui ont enseigné l'humilité et la sobriété qui, qui lui ont certainement énormément servi par la suite. Hein, ça fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence spirituelle. Oui, mais en, en attendant, été... elle, aurait pu, elle aurait pu être aussi humble en ayant un train de vie un petit peu supérieur, avoir oui. un peu plus de... Le plaisir était interdit, hein. c'est les protestants. Le plaisir est interdit chez les protestants. Oui, euh, ben... Elle ne buvait que des tisanes amères. On ne pouvait pas lui donner des choses qui, qui faisaient plaisir parce que le plaisir est un péché. Oui, ben, <rire> ça ne fait rien. Bon, c'est... Comment dire, il n'y a pas de mal à ça, hein. la sobriété, c'est toujours bon à prendre, surtout pour les temps qui courent, avec le, le, les difficultés que traverse notre planète à cause de nos abus justement, hein. donc le fait de, de, de rester sobre, il n'y a pas de mal. Je pense que nous tous, hein, moi-même, je me rappelle bien de, de ma jeunesse, hein, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui se sont quand même bien occupés de moi, et je me souviens de, de, de, des conseils que me donnait mon père et tout, et puis qui sont restés. Hein, qui, il y a beaucoup de, des traits de personnalité que j'ai aujourd'hui qui viennent de, de, de l'éducation que j'ai reçue des parents, et puis je le reconnais. Hein. Par exemple, mon, je vous donne un exemple qui est peut-être un peu, un peu spécial mon père me disait toujours, parce qu'il était adjoint au maire quand même, hein, alors que le maire, il était sénateur, etc. Quoi. Donc. Mais lui, il était adjoint vraiment pour aider les gens. Il ne s'est jamais mêlé de la politique partisane. Et depuis tout petit, il me disait que, ben, avec son langage, évidemment que la, la, la politique, c'est une femme de mauvaise compagnie, hein, pour utiliser des, une expression polie. Et bien, ça m'est resté, hein, parce qu'à à plusieurs reprises, il y a eu des, des, des tentations, des choses comme ça, pour entrer dans ce monde-là. Et chaque fois, je me suis rappelé de, de cette... Ce conseil qu'il m'avait donné, aujourd'hui, je ne le regrette pas. Hein, c est, c est... Je pense qu'on a tous comme ça des souvenirs de choses qu'on a reçues de nos parents dans l'enfance et qui nous ont énormément servi par la suite. Et il est question de s'identifier à un rôle. Quoi. Bon, voilà. On s'identifie ouais. à un rôle pour faire une expérience dans, dans, dans la chair. Exactement. Claudia et, Christ... et Christophe euh, effectivement, euh, j'aimerais revenir à cette question de Vincent parce que justement, euh, je sais qu'on vient jouer des rôles différents, mais je n'oublie pas qu'on a notre libre arbitre et à un moment donné, on est libre de continuer à s'identifier à ce rôle ou pas, puisque justement, justement, on peut décider de continuer à, à vivre un rôle ou un autre. On est libre à un moment donné de pouvoir sortir de toutes les croyances limitantes qui nous en sont apprises. Que ce soit dans une vie, que ce soit dans une autre. On peut choisir de rester dans une famille, euh, dans des croyances d'une famille, ou se poser des questions à un moment donné, c'est dire est-ce que cela euh, me fait du bien Est-ce que cela me permet d'aller dans une direction qui est la meilleure pour moi Donc, euh, je, je donne mon exemple. Hein. Je sais que j'ai vécu des vies dans lesquelles j'ai été riche et que j'ai fait n'importe quoi, j'ai abusé. J'ai euh, opté par dominer à travers le l'éducation qui m'a été donnée, de dominer les autres. Et puis voilà, je me suis retrouvée dans des familles de pauvreté de, de, de, des choses vraiment au niveau de la religion, à l'époque, qui n'étaient pas bonnes du tout pour moi, mais qui m'ont fait apprendre à militer dans des vies d'après. Et qui, bon, les croyances, elles ont, elles ont resté ancrées en moi. Et puis, mon âme, elle, elle est libre aujourd'hui de pouvoir se libérer, libérer de tout ça. Mm -hmm. Donc, en fait, on a besoin, dans cette expérience de belle, selon mon avis, aujourd'hui, qui n'est que celui-là que j'ai pu comprendre aujourd'hui, de pouvoir, à un moment donné, sortir de nos extrêmes, de ces douze extrêmes. Et des fois, il faut mmh. vivre les deux extrêmes pour réussir l'équilibre dans la balance. C'est ce que j'ai compris jusqu'à maintenant, parce mmh. que, franchement, euh, c'est à nous de décider après. Décider, ce pas si facile. Hein. C'est très difficile de décider. Une fois qu'on a euh, un, complètement intégré les idées, dans l'enfance, justement, c'est très difficile de, de, de pouvoir euh, s'extraire de ça. Il y a des réflexes. C'est comme quelqu'un qui conduit, hein, quelqu'un qui a pris l'habitude de conduire une voiture euh, manuelle, ce qu'on appelle manuelle, avec des vitesses. Quoi. Et on lui demande du jour au lendemain de monter dans une voiture avec euh, une boîte automatique. Il va être euh, au moins, pendant la première demi-heure, complètement dérouté. Mmh. C'est à toi. C'est embêtant d'être dérouté quand on est au volant. Mais euh, j'entends par là que quand on a des habitudes euh, de conduite de vie, c'est beaucoup plus difficile de de, de de basculer dans autre chose. En tout cas, c'est ma sensation personnelle. Hein. C'est pour ça que justement le fait de, de, de quand, quand dans l'enfance on peut recevoir de bonnes habitudes. Hein, de bons réflexes, c'est ça qui nous aide, après, à nous corriger, surtout si on a eu la tendance à inverse dans les vies passées, d'accord mm -hmm. Donc, c est, c est, ça illustre l'importance de l'éducation. Maintenant, l'enfant, il est tout petit et tout gentil, mais c'est un vieil esprit. Hein Donc, euh, il y a des parents enfin, qui donnent la meilleure éducation possible, une éducation exemplaire, et puis, et puis comment dire, dans l'adolescence, quand l'enfant devient adulte, il tourne mal. Pourquoi Parce qu'effectivement, il garde toujours son libre arbitre. Quoi. Et, et, et donc, euh, l'éducation, c'est un rôle nécessaire, mais il, le résultat n'est pas garanti à court terme. Hein. Je ne dis pas à court terme, parce qu'il y a beaucoup de, de, de, de gens comme ça, qui, des enfants qui ont reçu une bonne euh, éducation, qui se sont rebellés et qui plus tard, euh, sont quand même, ça leur a quand même servi. Et le plus tard, ça peut être dans cette vie ou ça peut être dans une vie suivante. d'accord Donc, il faut le voir un peu comme... Quelque chose que les parents apportent à l'enfant hein, dans cette phase euh, où l'enfant est comme une éponge euh, pour lui donner des, des, des éléments dont il se servira plus tard euh, ben, pour travailler à son évolution. Hein? Ou pas, plus ou moins vite, selon son libre arbitre. Voilà. Alors, euh, ils nous disent aussi donc, dans l'évangile qu'à partir de la naissance, les idées de l'esprit reprennent graduellement leur ressort au fur et à mesure du développement des organes. Donc, ça veut dire que hein, quand, quand l'enfant devient adolescent, là, c'est plus pareil. Il hein, hein, y, y, y a plusieurs choses dans l'adolescence. Euh, ben déjà, le, le changement au niveau du corps physique, hormonal et tout ça, plus le besoin de créer une identité et donc le fait que, que l'adolescent s'oppose, euh, n'écoute plus ses parents. Tout ça, ce sont des phases qui sont tout à fait normales. Donc là, là c'est un peu tard. Hein, c'est... Vous regarderez la, la, la conférence qu'on a eue vendredi soir, elle est assez intéressante sur ce sujet, euh, quand il parle de la santé, des relations entre les, les parents et les enfants dans la famille, il l'explique bien. L'adolescence, c'est plus difficile, mais euh, voilà, faut, faut, même si on a loupé la phase de l'enfance, il faut quand même rester présent euh, au, au moment, dans ces moments difficiles de l'adolescence. Donc les, les idées de l'esprit qui s'est réincarné, du vieil esprit qui s'est réincarné dans un jeune enfant, reprennent leur essor. Hein. D'où l'on peut dire que pendant les premières années, l'esprit est véritablement enfant parce que les idées qui forment le fond de son caractère sont encore assoupies. Voilà. Et c'est cela qui explique pourquoi ben, ils sont un peu comme une éponge, pourquoi ils sont plus perméables, plus accessibles au, au, à l'éducation, aux conseils qu'on peut leur donner. Et donc il ne faut pas louper le coche. Euh, Christ Claudia, Christophe euh, Oui, pardon, justement, je lisais l'autre jour dans le chapitre 11 de la Genèse, euh, dans l'item 20, il met au moment où l'enfant respire, l'esprit commence à recouvrer ses facultés qui se développent à mesure que se forment et se consolident les organes qui doivent servir à leur manifestation. C'est-à-dire que on dit souvent que les enfants, à partir d'un certain âge, on dit généralement vers 7 ans, 8 ans, l'esprit commence à, à, à prendre, à retrouver un petit peu, ben justement, son, dans, par rapport à son père-esprit, ses, ses habitudes d'avant. Donc, c'est dû uniquement à la formation, comme là, ils viennent de dire, dans des organes, c'est ça, il faut attendre que les organes soient formés pour que l'esprit commence à se manifester réellement. Alors, c est, c est, ça, c'est une manière de, de parler parce que euh, les organes, on sait très bien que dans l'embryon, ils se forment déjà. Bah ben oui. Hein? C voilà. Et donc, euh, ils sont déjà formés. Euh, ils sont bien sûr à la naissance, sinon euh, il, le, le corps ne pourrait pas vivre. Euh, par contre, ce, qu ce que, ce que cette, cette, euh, comment dire, cet âge de 7 ans que tu viens de citer, mmh. euh, bah, avant l'âge de 7 ans, si tu veux, l'esprit de l'enfant… Pendant le, la grossesse, par exemple, ben, l'esprit de l'enfant, il est quelque part dans le trouble hein, ouais. est, c est, c est ouais. évoquer l'esprit qui est en train de s'incarner dans un enfant, ce n'est pas toujours possible parce que l'esprit, comme il est dans le trouble, ben, il ne peut pas s'exprimer. Ouais. Et, et donc, une fois qu'il à la naissance, donc, il, il est déjà dans le corps. Mais l'esprit garde quand même encore un petit peu de liberté. C'est pour ça que les enfants jouent avec les amis imaginaires, etc. Ils, ouais, ils voient pareil. des choses, ils se rappellent des fois de leur vie passée, etc. Et c'est à partir de sept ans que ce genre de choses ne disparaît pas complètement, mais se réduit. C'est-à-dire ouais. que euh, je pense qu'avec la formation des organes, ben, les, les liens qui, qui rattachent l'esprit à son corps euh, se renforce ils hein, se, Il se resserrent euh, avec le développement donc, du corps physique et mmh. donc après cet âge là le, leur esprit béné ne bénéficie plus de la même liberté relative qu'il avait avant euh, et donc euh, par exemple des enfants qui se rappellent de leur vie passée ça arrive souvent qu'après ben, 7-8 ans ils ne se rappellent plus de rien mmh. hein? et pareil les, les enfants qui voyaient des esprits, des amis imaginaires à partir de 7-8 ans, ben, ils ne les voient plus Okay. et à l'adolescence en fait l'esprit reste quand même enfant comme il le dit là hein, parce qu'il sera toujours encore accessible euh, comme, une, euh, hein, comme une éponge vis-à-vis -vis des conseils qu'on lui donne et donc c'est à partir de l'adolescence donc un peu plus tard hein, vers euh, 12, 15 ans euh, 10, 18 ans que euh, la, la vraie personnalité de l'esprit refait surface hmm. voilà oui d'accord sur ces différentes phases, le fond, alors voilà, les idées qui forment le fond de, leur, de son caractère sont encore assoupies jusqu'à l'adolescence. Et à l'adolescence, donc, les idées qui forment le fond de son caractère reviennent tout doucement à la surface ou voilà, au, au conscient, quoi. En fait, c'est ça. Ok, merci Charles. Voilà. Alors, ça c'est pour euh, la phase de l'enfance. Maintenant, on va, on va voir la phase de l'oubli. Pourquoi est-il nécessaire euh, Voilà. Alors, euh, l'évangile selon le spiritisme, toujours, chapitre 5. C'est en vain qu'on objecte l'oubli comme un obstacle à ce que l'on puisse profiter de l'expérience des existences antérieures. Si Dieu a jugé à propos de jeter un voile sur le passé, c'est que cela devait être utile. En effet, ce souvenir aurait des inconvénients très graves. Il pourrait dans certains cas nous humilier étrangement ou bien aussi exalter notre orgueil et par cela même entraver notre libre arbitre. Dans tous les cas, il eût apporté un trouble inévitable dans les relations sociales. » Alors, est, tout est dit en, en peu de phrases... Hein. Donc, c'est en vain qu'on objecte l'oubli comme un obstacle à ce que l'on puisse profiter de l'expérience de ex, existences antérieures, parce que même si on n'en a pas la conscience complète, on garde quand même le résultat de ces expériences de façon, je dirais, dans notre inconscient, de façon intuitive. On garde des réflexes. Hein. C est, c est pas, on ne se rappelle plus des détails. Hein. Mais euh, les, les, le résultat des expériences antérieures fait partie quand même de notre personnalité actuelle, même si ce n'est pas des choses qui sont à l'état conscient. D'accord Si Dieu a jugé à propos de jeter un voile sur le passé, c'est que cela devait être utile. Donc ça, c'est le raisonnement qui consiste à dire, euh, ben, si Dieu existe, hein, comme on l'a vu tout au début, euh, ben, il est forcément infiniment juste, infiniment bon. Donc, euh, si on oublie nos existences passées, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison. D'accord euh, si, si, si, comment dire, tout raisonnement qui consisterait à arriver à une conclusion du dire, ben bah non, bah Dieu, il, il, il, il est partial, il, en donne, il favorise certains au détriment des autres, bah, il y a forcément quelque chose de faux dans le raisonnement, puisque la conclusion à laquelle on arrive, elle, elle n'est pas bonne. Hein? D'accord euh, ce souvenir, alors là donc il nous explique pourquoi ce souvenir aurait des inconvénients très graves, il pourrait dans certains cas nous humilier étrangement, hein, euh, ou bien aussi exalter notre orgueil. Alors dans quel cas est-ce qu'on pourrait être humilié étrangement ben, C'est par exemple quand dans la vie passée on a fait des choses euh, euh, graves, hein, quand on a été, je ne sais pas, assassin, escroc, euh, corrompu, euh, voilà, voilà. Quand on a causé du tort, euh, voilà, le fait de, de constamment avoir toutes ces mauvaises choses qu'on a pu faire à l'esprit, imaginez, hein, ça ne doit pas être facile. Déjà aujourd'hui, dans cette vie, ben on n'a pas fait que des bonnes choses. Hein, je pense qu'on a tous fait des, des bêtises à un moment donné de notre vie. Bon, ben ce n'est pas toujours facile à porter, hein, ce genre de choses. Imaginez les bêtises encore plus graves qu'on a fait dans le passé. Si on les avait constamment à l'esprit, ce serait beaucoup plus difficile. De l'autre côté, euh, il, donc c est, c est, ça pourrait nous humilier, surtout aussi en plus. Sinon, on se rappelle de notre passé, les autres aussi. Et donc, par exemple, on, on pourrait se retrouver en face de celui à qui on a posé, causé du tort. Donc, si c'est par exemple au sein d'une même famille, euh, imaginez de, le, la complexité des relations. Hein. Si on se réincarne justement pour pardonner, ben, heureusement qu'il y a l'oubli, parce que l'oubli facilite le pardon. Si on avait euh, euh, tout le temps, euh, si la mère avait tout le temps euh, à l'esprit le fait que l'enfant euh, qu'elle qu qu a dans cette vie et puis qu'elle berce et tout euh, était quelqu'un qui lui a causé des torts graves dans le passé, ben forcément, euh, elle ne le bercerait plus pareil. D'accord C'est-à-dire, cet amour maternel, cet instinct d'amour maternel serait euh, réduit. Hein et de même, donc, on parlait de. Euh, de et à, comment dire, euh, exalter notre orgueil, ben, si on est la réincarnation d'un roi, d'une reine ou d'un président ou de quelqu'un d'important et tout, ben voilà, ça pourrait, euh, ça pourrait aussi présenter des inconvénients si on se retrouve dans cette vie euh, en tant que subalterne, d'ouvrier, dans des conditions euh, bien plus basses que celles qu'on avait dans la vie passée. Hein, si, imaginez, euh, je prends toujours l'exemple de, de, des romans d'Emmanuel, hein, que L'esclave Nestorio se rappelait qu'il avait été sénateur dans une vie passée. Sa, sa vie d'esclave aurait été beaucoup plus difficile. Alors que là, ben, le fait qu'il était esclave l'a justement, justement aidé à développer cette humilité et à lutter contre cet orgueil qui, qui, qui s'était exalté dans sa vie de sénateur. Euh, Vincent ouais, Je, je bousculé un petit peu les bonnes consciences là. Excusez-moi, hein, je suis sur le tournant sur lequel <rire> <rire> parce que euh, quelqu'un qui naît par exemple dans une famille de mafiosos mafioso italiens, par exemple hein, très violente où le, la mort est très présente où on tue les gens euh, s'il a une vie euh, par exemple euh, comme torsionnaire euh, euh, dans les camps de concentration oui. il sera vu comme quelqu'un d'extraordinaire. Euh, a contrario, s'il va naître dans une famille où, euh, très puritaine, il va être stigmatisé. Est, tout est relatif à la position de vie qu'on a dans, dans la famille dans laquelle on est. Et, et ça n'a rien à voir avec le bien et le mal. C'est euh, le, le bien pour quelqu'un qui vit dans une famille mafieuse, c'est quelqu'un qui est capable de tuer son, son prochain, même son, son propre frère. Et, et à ton avis, que tu, lequel tu penses sera le plus utile à l'avancement de l'esprit bah Peut-être dans une famille mafieuse, il faut être capable de tuer son propre frère. Bah, et et, et c'est peut-être un bien pour, pour lui dans son avancement. C'est là, ouais. là où c'est un petit peu subtil. Par exemple, quand on m'a on posé la question quand j'ai fait euh, la formation à, à être euh, et, et, comment, euh, écoutant en fin de vie. On m'a dit, voilà, tu vas voir à, à écouter Hitler, il est dans cette chambre, il est en train de mourir, et tu dois à, aller l'écouter, écouter, écouter ses, ses dernières volontés, pas, à, à l'écouter en fin de vie. Est-ce que tu le fais voilà Par exemple C'est le, le non-jugement, c'est clair, hein oui. chacun a son parcours. Maintenant, euh, dans l'absolu, hein, c'est toujours pareil, le bien et le mal, euh, et... C'est notre perception qui, qui varie, mais dans l'absolu, le bien c'est toujours le bien et le mal c'est toujours le mal. Le, le, le fait bien c'est toujours une valeur chrétienne. De frère, euh, c'est forcément quelque chose hein, qui, qui, qui, qui, qui sera reconnu hein, justement par ces lois de la nature comme étant quelque chose qui n'est pas vraiment en harmonie avec elle. Le bien pour, pour un spirit c'est des valeurs chrétiennes, mais le bien pour euh, par exemple une famille de ce c'est pas les valeurs chrétiennes. Ah oui, mais c'est parce que euh, c'est le bien pour euh, pour les dictateurs c'est pas forcément les on n'a pas la même, on suit pas la même logique maintenant de, de, de ces deux logiques euh, laquelle est vraie, laquelle est fausse celle qui est vraie c'est celle qui, qui correspond le mieux aux lois de la nature celle qui qui une logique de dire ben voilà euh, euh, il faut que le peuple marche à la trique, euh, ceux qui s'opposent à moi ben je les, je, les, je les mets en prison en cachot etc, euh, ben, ce sont des choses qui ne sont pas en harmonie avec les lois de la nature et qui vont lui peser sur sa conscience c'est peut-être sa logique dans cette vie mais si cette logique elle n'est pas en phase avec les lois de la nature ça va lui retomber dessus, clairement c'est quoi les lois de la nature c'est les lois darwiniennes c'est-à-dire c'est le plus fort qui doit survivre non est-ce que c'est ça les lois de la nature C'est les, les lois de la nature Alors, c'est euh, les lois morales c'est la, la deuxième partie de ce cours hein c'est-à-dire que euh, qui, sont, qui ont été enseignés dans le décalogue. Tu vois, le décalogue, le premier commandement, c'est « tu ne tueras point ». Donc, il y, y avait un problème si le gars il n'hésitera pas à tuer son propre frère. Tu vois. Il n'est pas en pas accord avec cette loi. Donc, il y, y en a un qui a raison, l'autre qui a tort. C'est lequel qui a raison, c'est lequel qui a tort. Ben, c'est l'expérience qui montre, qui prouve euh, voilà, que que euh, ce, ce qui est dans le décalogue ou ce qui est venu dire Jésus plus tard et ce qu'on retrouve dans les préceptes de toutes les religions, ce qu'on retrouve dans les lois morales euh, qui ont été rappelées euh, grâce aux esprits donc, euh, par Kardec, euh, c'est là où on trouve justement ce qui est en harmonie avec les lois de la nature, c'est là où on trouve justement ce qui va nous permettre d'évoluer. Et C'est là où on trouve aussi les erreurs qu'il ne faut pas faire, même si hein, c'est parce que, quand, quand l'être humain ne comprend pas bien les lois de la nature, je te passe tout de suite la parole. Hein, euh, euh, mais il ne il pourra, pourra pas, on ne peut pas tuer les gens. Si, si on est spirite, on, on s'apercevra qu'on pourra tuer le corps physique, mais oui, l'âme ne pourra pas mourir. Donc euh, c'est en vain qu'on va tuer la personne. Et donc le frère du mafieux, il va certainement l'obséder, le persécuter, si c'est un mauvais esprit, tu vois. Donc un, il si en on a... subira les conséquences dès cette vie. Une vision spirite, on s'aperçoit que si on veut tuer l'autre, on ne peut pas le tuer, en fait. Il n'y a pas oui, de mort. C'est ça, ça, ça ne résout pas le problème. voilà, Et c'est une double erreur, quoi. Non seulement parce qu'on ne résout pas le problème, mais en plus parce que ben, en, faisant, en tuant quelqu'un, euh, on s'endette. Hein, on, on, on crée une dette qui va falloir qu'on. Qu hein, c'est une erreur pour laquelle il faut prendre ce que, que j'appelle le RER, hein, c'est-à-dire repentir, expiation, réparation. D'accord c'est-à-dire, en, en, cré... en faisant quelque chose qui est contraire aux lois de la nature, ça entraîne toute une série de conséquences par la loi de cause à effet. Et c'est avec ça qu'on apprend. On apprend, hein. apprend qu'effectivement, tuer, ce n'est pas la meilleure solution. Hein. Voilà. Et, et les lois morales, en fait, elles découlent de ça. Hein. Elles découlent de, de cette heuristique, si on peut appeler ça comme ça, hein, de l'expérience de l'humanité au long des millénaires, avec les quelques missionnaires qui sont venus pour nous regarder. C'est comme ça. Ils sont venus dire « Ah ben non, moi je n'y crois pas, donc je vais tuer, je vais voir si vraiment ça fait ça. » Ah ben, ben oui, ça fait effectivement ce qu'il avait dit, il avait raison. Bon, on perd parfois quelques siècles comme ça avant de comprendre, mais on finira toujours par comprendre. Parce que le bien et le mal, ils sont, dans l'absolu, ils sont absolus. Le bien, c'est toujours le bien, le mal, c'est toujours le mal. Le, le, la responsabilité qu'on a dépend de, de la connaissance qu'on a. Si on fait le mal en sachant que c'est le mal, on sera plus responsable que... Euh, quelqu'un qui fait le mal en pensant faire le bien et sans le savoir hein, qui sera forcément moins responsable. mais il y aura quand même euh, le RER derrière d'accord. Et, et c'est comme ça qu'on qu évolue. Alors pour, pour ce qui est de l'oubli des vies passées, des, des choses passées, c'est sûr que euh, moi si j'étais tortionnaire dans un camp de nazi, euh, j'aimerais pas m'en rappeler en permanence de, de, de, de, de tous ces regards, des esprits euh, devant moi, les, des gens que j'ai fait mourir etc ce serait très très lourd à porter, et difficile à supporter. Hein? Donc, euh, je préfère que ces choses-là restent dans l'oubli. Et je suis tout à fait d'accord avec euh, ce, ce que Kardec a dit dans, dans ce passage qu'on vient de lire. Michel Oui, merci Charles. Euh, juste un petit mot, en fait, à propos du bien et du mal. Il s'agit d'une évolution. C'est-à-dire que le bien, c'est le but. Euh, de notre progrès et qui se fera automatiquement, presque. Euh, C'est-à-dire mmh. qu'on peut le faire volontairement, mais d'une façon ou d'une autre, il se fait, il se fera. Euh, qu'on le veuille ou non, il s'impose. Mmh. Il y a une, une très belle incarnation à ce propos, qui est celle de, de Sainte Rita. Euh, il y a le film de la vie de sainte rita et en fait, Saint-Rita, c'était une, une jeune femme bon, qui, a, qui a reçu une éducation avec beaucoup de liberté, hein, beaucoup de libre choix, à tel point qu'elle va épouser un jeune homme qui, lui, vit dans une famille de mafieux, pour utiliser les termes de, de Vincent, c'est-à-dire que eh bien, pour régner, eh bien, il tue. Euh, le, la terreur, c'est leur moyen de, de de pouvoir diriger un peu la, la ville. Et en fait, euh, Saint Rita va épouser un de ses fils, euh, un des fils de cette famille. Euh, et toute l'histoire de sa vie, eh bien relate en fait euh, enfin le, le comment dire, l'attrait que lui il a pour elle qui représente le bien, et elle, en fait, on la voit qu'elle est chargée d'essayer de tirer ce jeune homme eh bien, vers, vers le bien, quoi. Voilà. Et parce que le bien l'attire. En fait, c'est ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si aujourd'hui on est un assassin, le bien nous attire, qu'on le veuille ou non, même si aujourd'hui on pense mal, même si aujourd'hui on se dit, tiens, je vais peut-être suggérer ça, etc., on sait que ce n'est pas forcément bien, que ça ne nous sert pas forcément à grand chose, ou à alimenter peut-être des choses qui ne sont pas forcément utiles, mais on sait, euh, comment dire, intrinsèquement en nous-mêmes, on sait ce que c'est que le bien. C'est-à-dire qu'un assassin, il sait très bien que tuer, c'est mal. Il en est forcément conscient. Seulement, euh, il, comment dire, pour lui, c'est comme ça. C'est euh, ce que disait Vincent, c'est le rôle qui se donne. Voilà. Et il a envie de jouer ce rôle-là. Il a envie d'être dans son rôle d'assassin. Et ce rôle d'assassin, c'est celui eh qu'il a envie euh, d'habiter dans cette vie. Mais il sait très bien que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et un jour ou l'autre, parce qu'il a des relations d'amour avec les gens qui l'entourent, eh bien il va s'apercevoir que peut-être les gens qui l'entourent sont aussi assassinés, qu'ils risquent de les perdre, et etc. Donc euh, la vie, ce n'est pas une photo en se disant, « Tiens, ben, aujourd'hui, c'est un assassin, il sera assassin toute, euh, toute sa vie. » Non, non, non, la vie, c'est un film et avec un début, euh, un milieu et une fin. Et notre vie, elle évolue, tout comme le film, il avance. Et un assassin, et eh bien s'il est assassin aujourd'hui, et eh demain, il sera peut-être euh, repenti. Et parce que la vie fera en sorte qu'il soit repenti. Voilà. Bon. Merci ouais, beaucoup. C'est la voix de notre conscience. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui n'écoutent pas leur conscience, qui sont inconscients, comme on dit, hein, inconscients du mal qu'ils peuvent faire. Euh, mais, euh, on, y a tout, même pendant, pendant voilà, le bien et le mal, ça, ça résonne quelque part en nous, comme tu l'as dit, Michel. Quand on a bonne conscience ou mauvaise conscience de, de quelque chose. Voilà, donc l'oubli, c'est hein, ce que moi je, je, je répète souvent, je ne veux pas me rappeler de mes vies antérieures, hein, je ne veux pas faire de régression, je ne veux pas savoir. Hein. Le, le, je, les, les tendances que j'ai, alors c'est le point suivant, hein, question 393, si nous n'avons pas pendant la vie corporelle un souvenir précis de ce que nous avons été et de ce que nous avons fait de bien ou de mal dans nos existences antérieures, nous en avons l'intuition. Et nos tendances instinctives sont une réminiscence de notre passé auquel notre conscience, qui est le désir que nous avons conçu de ne plus commettre les mêmes fautes, nous avertit de résister. Et ça, c'est super bien dit, hein, l'esprit qui a, qui a répondu ça parce que, euh, enfin, moi je peux témoigner, hein, je, je vois, par rapport aux tendances que j'ai, comme il le dit là, les tendances instinctives auxquelles ma conscience m'avertit de résister, ça me suffit, et puis même les maladies que j'ai pu avoir hein, dans cette vie, me, me, me font clairement comprendre le genre de bêtises que j'ai fait dans la vie passée. Donc, aller plus loin, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas savoir les détails, je sais le genre de choses que j'ai pu faire, ce qui se reflète sur, sur, sur, sur comme c'est marqué là, hein, les tendances instinctives que j'ai aujourd'hui, ça me suffit. Donc, Moi, ça, enfin, je ne sais pas vous, mais, mais moi, ça, ça, ça me va parfaitement. Pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Claudia et Christine, et Christophe, pardon. Oui, peut-être dans une autre vie, je vais m'appeler Christine. Euh... Dis-moi, je ne je sais pas si tu l'as incorporé cette question, mais moi c'est une question du livre des esprits qui m'avait tout de suite interpellé, c'est la 385, donc qui arrive juste après. Oui. Euh, la réponse est très très longue, mais vraiment pleine d'enseignements, et elle se termine par euh, « l'enfance a encore une autre utilité, les esprits n'entrent dans la vie corporelle que pour se perfectionner, s'améliorer ». La faiblesse du jeune âge les rend flexibles, accessibles aux conseils de l'expérience et de ceux qui doivent les faire progresser. C'est alors qu'on peut réformer leur caractère et réprimer leurs mauvais penchants. Tel est le devoir que Dieu a confié à leurs parents, mission sacrée dont ils auront à répondre. » C'est ça, voilà, ça résume bien euh, le... le cette utilité de l'enfance et puis le, le rôle des parents dans l'éducation des enfants ouais. j'aimerais donner un exemple euh, du fait que par exemple on m'a éduqué dans une démarche catholique mais autour de moi les catholiques euh, dès qu'il y avait une chose qui n'était pas bien bah, euh, ceux qui m'entouraient, bah, tout te venge toute venge et certains d'entre eux et a euh, un moment donné c'était ma conscience qui m'a dit c'est pas bien c'était pas ce qui était autour de moi, euh, ce qui me disait qui était correct, mais pas que j'ai fait, parce que ma conscience m'a commencé à dire à un moment donné qu'il y a quelque chose qui va mal, euh, ma conscience. Donc, je pense que c'est la conscience qui se réveille à un moment donné, plutôt ou plus tard. Si euh, nous avons déjà acquis dans notre vie certaines, euh, on va dire, certaines situations dans les... qui nous ont fait vraiment sentir où est vraiment le, le mal ou le bien, plutôt que tard, ça se réveille en nous, tout comme l'opposé. Si comme les bien on a eu des expériences intérieures qui nous ont fait euh, un gré un, des bêtises, des comportements euh, de méchanceté. Ça aussi, ça va se réveiller. Et après, c'est à nous de, de faire le tri et de se dire, dans les lois de la nature qui ne sont pas seulement spirites ni catholiques, euh, bon, peu importe, on les trouve un peu partout, on peut choisir d'aller les chercher et où, à un moment donné, se dire, Oups, euh, peut-être qu'il y a des choses qui sont euh, spécifiques, euh, pardon, euh, générales. Les lois de bien et de mal sont générales. Et c'est à moi de choisir maintenant quel est le rôle que je veux jouer. Celui de bien, continuer dans le rôle du bien ou dans le rôle du mal. C'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai choisi à un moment donné, j'ai choisi que j'allais apprendre à, à, à les lois véritables. Là où je sentais, où je sens encore toujours. Il y a des choses qui ne sont pas bien en moi. Ouais, en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, en tant que parent, euh, l'idéal, c'est qu'on arrive à transmettre ces, ces, ces notions de bien euh, aux enfants. Après, les enfants, ils choisiront. Mais le, le, au moins, ils auront ces notions de bien. Ils, ils sauront, hein, le, ils, ils pourront effectivement faire le choix. Bah, tiens, moi, on m'a dit ça. Il y a aussi ça. Je préfère utiliser cette, cette autre chose. Euh, mais ils gardent quand même le souvenir de l'éducation qu'ils ont reçue. Avec, euh, hein, donc, si dès cette vie, ils se rendent compte qu'ils se sont trompés dans leur choix, ils auront toujours la connaissance du bien pour pouvoir y revenir. Hein. C'est un peu ça, quoi. Il faut leur donner les outils qui, qui derrière, euh, les aideront justement dans leur choix. Bah, je ne sais pas, Charles, s'il faut le donner euh, des fois. Je pense que si nous, nous avons la force de volonté, nous-mêmes, nous pouvons les trouver. Il y a des choses que personne ne me l'a pardonné, mais euh, mon âme, elle avait choisi dans cette vie justement de les trouver par moi-même parce que je mon âme était fatiguée de faire de n'importe quoi dans des vies antérieures. Oui, c'est oui, euh... oui, oui. ben, clair. Donc, si, si par exemple l'éducation des parents elle est déficiente, hein, ce, qui est, ce qui arrive quand même assez couramment, et eh ben c'est euh, l'esprit qui, avec ses propres ressources, hein, de son, son bagage, son vécu, ses expériences des vies passées, euh, qui, qui avancera, il avancera quand même mais le fait d'avoir reçu une bonne éducation, ça va lui permettre ouais, ouais, ouais. d'avancer encore plus, tu vois ce oui. que je veux dire oui, On peut oui. toujours retrouver les choses par soi-même, mais ça va quand même plus vite quand on a un professeur, tu vois, un professeur. Oui, c'est vrai, vous avez, vous avez tout à fait raison, parce que justement j'ai eu une éducation qui était un peu dans des croyances très limitantes, mais cependant j'ai eu quand même les bases qui me manquaient d'avant. Voilà, et, et alors ce qui paraît un peu surprenant, c'est la, la question de la vengeance, alors… J'ai vu ça plutôt dans, dans, dans, chez les Israélites, par exemple, hein, avec le fameux, la fameuse interprétation de « œil pour œil, dent pour dent mm. ». Hein, il y en a un qui t'envoie une roquette et l'autre, il envoie 15 bombes en retard, en retour. Mm. Mais ils n'avancent pas, ils s'en sortent pas, parce que la violence génère la violence. La solution n'est pas, pas par là. Hein, et puis il y a eu pour œil d'en pour dents. C'est une mauvaise interprétation justement qui a été faite euh, dans la religion, euh, enfin dans certaines religions, certes, hein, de dire euh, ben, si, si on te, si, qui encourage la vengeance. Alors que Jésus, lui, il est venu plus tard en disant "Tu pardonneras 70 fois, sept fois." Il est venu expliquer "On vous a dit œil pour dents, mais moi je vous dis pardonnez 70 fois, sept fois." Donc il est bien venu corriger cette mauvaise interprétation qu'il y avait. Hein, parce que la vraie interprétation de œil pour œil, dent pour dent, c'est euh, la loi de cause à effet. Hein, tu te tapes sur le doigt, ben, l'œil pour œil, dent pour dent, c'est qu'après, ça fait mal. Tu, vois oui. tu te sautes par la fenêtre, ben, le œil pour œil, dent pour dent, ben, c'est que tu tombes. Tu c'est la loi de cause à effet. Et, et, et donc, effectivement, des fois, dans l'éducation, plutôt que d'inculquer de, euh, des bonnes choses aux enfants, il peut les parents avec la meilleure bonne volonté du monde hein, ça, vont inculquer des choses qui sont euh, plutôt erronées. Quoi. Mais bon, ça, l'enfant, l'esprit, avant de se réincarner, en général, c'est lui qui choisit. Donc, il le sait qu'il qu aura ce genre d'éducation. Hein, et, et donc, bah, ça, il négociera avec son guide pour dire, bah, écoute, tu m'aides pour que ça, ça revienne à la surface le plus tôt possible et que je ne suive pas ce conseil-là que mes parents m'ont donné. Hein. Donc, euh, ça fait partie des... des des multiples cas qu'on peut rencontrer euh, sur, sur, euh, dans, dans les réincarnations. Ouais. Il faut surtout pas oublier, c'est qu'encore une fois, on est sur une planète d'expiation. Ouais, ben Donc ça. le mal prédomine sur le bien, et celui qui s'incarne et qui choisit la voie du bien, ben, il a tout gagné, tout simplement. Donc euh, c'est surtout ça, je pense, qu'il faut retenir. Et j'avais aussi une autre question, Charles, C'était tu en as parlé la semaine dernière, je crois, ou il y a 15 jours, par rapport à la réincarnation, justement. C'était qui exactement Alors, Tu avais parlé, je crois que c'était en, en Turquie, je ne sais plus. Quel, quel est euh, à part, à part, euh, le conseil de Nice, je crois le ceux qui ont de Nice Considionniser ceux qui ont dit « moi j'ai pas envie que la réincarnation ça sache parce que j'ai pas envie qu'on sache que j'étais quelqu'un de, de pauvre dans une autre vie » ou je sais plus qui c'était. C'est l'inverse quoi, c'est l'empereur Justinien et l'impératrice, je ne me souviens plus de son nom. Donc euh, les premiers chrétiens étaient réincarnationnistes, hein, Origène, les pères de l'église étaient réincarnationnistes suivant les enseignements que Jésus avait donnés. Mais au concile de Nicée, euh, c'était l'Empire ottoman hein, qui contrôlait les papes. Ouais. Donc, ils ouais. en avaient déjà emprisonné, voire même fait disparaître un. L'autre, il était bien sûr complètement sous leur coupe. Et donc, ouais. c'est l'Empereur et l'Impératrice qui lui ont imposé de dire bah, « tu enlèves cette question de réincarnation du, du, du credo ouais. ». Et, et donc, ce qui, pourquoi ils ont fait ça bah, Parce que dans cette vie, son empereur, euh, ils sont empereurs. Ils n'admettaient pas que dans une autre vie, ils pourraient être euh, ouais. subalterne. Tu vois, moins okay. que ce qu'ils étaient c'est plutôt dans ce sens là ok merci Charles voilà, et c'est pour ça, c'est depuis cette époque là que la réincarnation ne fait plus partie de, oh. de, de, du dogme, enfin des, des dogmes catholiques oh. donc, chrétiens même hein, puisque le protestantisme le, les orthodoxes ne sont pas plus réincarnationnistes alors que la majorité des autres religions hein, notamment les religions orientales sont toutes réincarnationnistes Parfois, ils vont jusqu'à la métampsychose, mais ils sont quand même réincarnationnistes. Ouais. Et les musulmans, ben, ça dépend. Euh, C'est un peu comme euh, le, le, les chrétiens. La réincarnation n'est pas clairement enseignée euh, par tous. Mais euh, quand on va dans le Coran, hein, je, vous re, je vous renvoie encore une fois vers la, conf la conférence euh, qu'a fait Fatima Medjede hein, en 10 minutes, où elle cite euh, toutes les sourates du Coran qui parlent de réincarnation. Voilà. Merci Charles. De rien. Voilà. Bah donc, euh, on, on a dit l'essentiel. Donc, on peut aller euh, passer le support vite fait. Il nous reste encore euh, cinq minutes. Voilà. Son passé réagit sur lui. Hein, ça, c'est forcément hein, le, le, le passé. Euh, on n'y on, on échappe pas. On peut, on, on peut avoir justement ce filtre de l'oubli, ce filtre... De, de la réincarnation qui, qui, qui le soulage un peu quand il est trop lourd, hein, pour, justement pour nous permettre d'avancer malgré tout. Mais euh, il, il, il, on ne l'efface pas, quoi. il sera toujours là. On l'efface en faisant en, en prenant le RER, c'est-à-dire l'expiation et la réparation à la fin. Quand on aura, si on a pu faire les, les pires bêtises du monde et qu'on les a expiées, senties dans notre peau et réparées, et que expiées, ça veut dire qu'on qu qu a vraiment... Euh, au, voilà, euh, éliminer de notre euh, esprit le, la tendance ou la volonté de faire, refaire ce genre de choses et qu'en plus on a réparé ce qu'on a pu faire là effectivement il ben, y, y a du mal dans le passé mais on l'a recouvert avec du bien, le bien qui compense le mal, hein. donc c'est comme ça que c'est comme ça qu'on avance quoi. voilà après euh, voilà les, les, les, les donc, ce qui joue dans l'éducation des enfants, donc il, dit, il y a une partie génétique, hein, évidemment, qui est héritée des parents, par le choix de l'enfant, hein, qui choisit ses cartes chromosomiques, comme on en a parlé euh, la semaine dernière, euh, il y a l'éducation qu'il a reçue, et il y a aussi les influences de la société autour de lui. Hein, donc l'enfant, là on parle, on a beaucoup parlé de l'éducation qui est le rôle des parents vis-à-vis -vis des enfants, mais l'enfant en fait il subit maintenant avec les réseaux sociaux encore beaucoup plus d'influence, d'accord Donc la chose se complexifie un peu, hein, et, et donc euh, de, de, on comprend pourquoi il y a certains enfants qui sont un peu perdus, qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent, parce que dans, dans tout ce qu'ils ont reçu comme influence, ce n'est pas toujours facile de, justement de faire le choix, voilà. Voilà, donc euh, l'innocence chez les enfants, hein, donc, euh, voilà, la, la mère qui, qui, qui accueille comme enfant quelqu'un qui, qui l'a peut-être assassiné dans une vie passée, bah, il y aura cet amour maternel vis-à-vis -vis de cet enfant. Voyez et donc ça, ce sont des, des, des choses qui aident énormément à la réconciliation, au pardon entre les âmes qui se sont commis des torts euh, de cette nature. Claudia et, et Christophe euh, oui, très rapidement, parce qu'on peut, peut parler des heures de ça, mais pour avoir travaillé pendant quatre ans à l'éducation nationale, certains parents… Alors aujourd'hui, je parle de l'éducation nationale, aujourd'hui, il y a un siècle, c'était totalement différent au niveau de l'éducation. Les professeurs, les maîtres éduquaient les enfants et le maîtres, les enfants avaient peur du maître. Ils avaient peur parce que la moindre bêtise, c'était la représailles, la punition oui. et… Et quand ils rentraient chez eux, ils avaient une double punition parce que forcément les parents n'étaient pas contents. Alors qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est dû parce qu'on a dit qu'il y avait aujourd'hui, on laissait Dieu avait laissé euh, euh, des esprits très très inférieurs euh, une dernière chance de s'incarner pour euh, euh, adopter la voie du bien. Bon bref, peu importe, mais aujourd'hui c'est tout à l'inverse. Alors pourquoi déjà c'est tout à l'inverse C'est-à-dire qu'aujourd'hui non seulement les parents pensent qu'on va éduquer les enfants alors qu'on est professeur, on n'est pas éducateur, et que ça c'est le rôle des parents, et qu'ils ont tous, enfin tous non, mais la plupart ont quasiment abandonné. Mais si on a le malheur en plus de euh, réprimander, mettre deux heures de colle euh, à un élève, les parents viennent se plaindre. Donc, oui. je, donc là il y a un problème vraiment, euh, alors je parle de la France, hein, je ne connais pas les autres pays bien sûr, mais en France, il y a un énorme problème d'éducation. Comment oui. se fait-il qu'on on est passé d'un extrême à l'autre, carrément ben C'est toujours non, comme ça. C'est toujours pas. qu'on passe d'un extrême à l'autre pour pouvoir euh, trouver le juste milieu. Quoi. Ça fait. Hum. Et le yin et le yang chinois, hein, qui, qui, hum. qui illustrent bien ça. Ouais. Et, et fait, mais mais ce, ce qui est clair, c'est que le, le rôle du professeur, c'est l'instruction. Hein hein même hein si rien ne lui interdit quand même de donner des, des, des bons conseils d'éducation euh, aux enfants, il, il, ce n'est pas son obligation. C'est surtout le rôle des parents. Alors, quand on dit rôle des parents, euh, c'est parents au sens large. Hein, ça peut très bien être les grands-parents, les oncles, oui. les parents adoptifs. Euh, mon grand frère, une grande sœur. Euh, oui, oui, tout à fait. Voilà, voilà. Donc, euh... il faut faire attention à une chose. Euh, dans dans, dans l'ancien dans temps, on considérait que l'enfant était un petit sauvage qu'il fallait euh, civiliser. Pour le civiliser, il fallait le frapper. C'était normal. Mm -hmm. Et je pense que mm -hmm. ce n'était pas forcément une bonne chose. Ce qui se non. fait à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément une bonne chose non plus. C'est-à-dire que ah, les ça. enfants ont besoin de limites, d'un de, de, cadre mm -hmm. -dire, euh, pour pouvoir respecter l'autre, pour pouvoir se respecter eux-mêmes. Mais il faut savoir d'où on vient. Par exemple, ouais. les, les médecins ne donnaient pas d'anesthésique à un enfant parce qu'ils considéraient qu'un enfant ça, ça, ça ne souffrait pas. Euh, et, et, et voilà. Et, et, et tout, toute cette idéologie par rapport à l'enfant n'était pas forcément une bonne chose. Il hein. ne faut, faut pas justement, euh, envier le passé. Il faut garder les yeux ouverts. C'est sûr, que pour, sûr que pour un enseignant à l'heure actuelle. Euh, qui, qui représente l'autorité et, et, et qui, qui fait de l'autoritarisme dans sa classe, il va avoir de gros problèmes. Parce que l'autoritarisme, ça n'a jamais permis de, de, de faire obéir les autres. Par contre, le, leur, leur laisser leur libre arbitre, c'est-à-dire leur permettre d'exprimer leurs idées, leur permettre d'être vivants dans la classe, ça permet d'entamer un dialogue et d'avoir un respect mutuel. Mais il y a beaucoup de professeurs qui ne savent pas instaurer un respect mutuel dans la classe et qui font de l'autoritarisme. Ils confondent autorité et autoritarisme. Et puis, ils s'aperçoivent qu'ils se font ben, insultés, ils se font, ils se font, insulter, ils se font euh, maltraiter par les élèves. Et c'est très compliqué. Mais on a tous un chemin à faire au niveau de la discipline qu'on peut instaurer dans une classe. Évidemment, c'est un métier difficile enseignant, c'est clair. Ce n'est pas un métier facile. Je et... pense que le métier d'enseignant à la maison, c'est peut-être le plus difficile et qu'il commence là et qu'il n'a pas été fait correctement jusqu'à maintenant. Il n'y en a pas ça justement d'un extrême à l'autre parce que, comme tu dis bien, Vincent, je suis d'accord avec toi. Et c'est parce qu'on était là, dans cette haute extrême, qu'on a besoin de vivre aujourd'hui cette haute extrême pour comprendre que ni l'un ni l'autre, il est bon. Aucun. Mais c est, c est bon, on a, on a libère, besoin ça. des valeurs spirites pour pouvoir éduquer un enfant dans, dans l'amour. Non, <rire> par de tout. Quelque part, c'est un petit peu ça aussi. C'est être capable de se mettre à sa portée. Mais ça va plus loin que les valeurs spirites. C'est-à-dire que euh, respect de l'individu, c'est se respecter déjà soi. Parce que souvent, on est face à des gens euh, qui ne se respectent pas eux-mêmes. Ils ont déjà hum. du chemin à faire vers oui, eux-mêmes pour pouvoir aller vers les autres. Mais, bon, Mais est-ce est que as bon. besoin tu n'apprends pas que dans la philosophie spirite Moi, j'ai appris de certaines valeurs ailleurs, tout comme j'ai appris d'autres dans la philosophie spirite. Et en fait, c'est après à nous, à nous-mêmes, à bout d'un moment de faire un tri de tout ce qui est bon ou pas bon, euh, selon oui. notre conscience. Bien Parce bien. que c'est toujours la même chose, hein, selon ta conscience. Ta conscience, à bout d'un moment, t'appelle à ce qui est bon pour toi. Et cette conscience universelle d'amour, elle est partout. C'est à nous de vouloir la choisir plus tôt ou plus tard. Et si elle est dans l'amour, on ne sera jamais dans l'extrême c'est qu'on n'a pas encore compris dans nos globalités qu'est-ce qui est vraiment l'amour. L'amour il n'est pas dans un extrême comme celui ce qu'on faisait avant ni dans celui-là où on est aujourd'hui. Donc l'éducation c'est vraiment pas même à la maison, c'est vraiment pas une chose euh, très facile. Par exemple, non. on va prendre un exemple tout simple. Moi, j'avais un fils qui faisait des colères, mais énormes. C'est-à-dire qu'il se... il était rouge, mais vraiment rouge vif. On ne pouvait plus y accéder. Il, était... Et il détruisait tout dans sa chambre. Absolument tout. Hein. Il sciait les meubles, il, oh. il... il cassait les choses. Et on... Okay, ah. on ne pouvait plus le faire redescendre sur terre. C'est-à-dire qu'il était enfermé dans sa colère. Et, Et tard, hein. jusqu'à l'âge de 8-9 ans, il était enfermé dans des colères... Euh, rouge, très très forte comment faire dans ces cas-là je très peux très donner, un exemple, hein. oh, ouais, ouais, je donner un exemple je peux donner un exemple un euh, exemple spirit ouais. je, je connais un cas d'un enfant qui de 3 jusqu'à l'âge de 3 ans ouais. il était docile très gentil, très doux tout ça, tout ce que tu vois à partir de l'âge de 3 ans, il y a quelque chose qui s'est réveillé en lui c'était l'enfer à la maison il, il tapait ouais. ses parents et je l'ai vu taper ses parents devant moi oui. et ses yeux ne regardaient devant leurs parents, et un jour j'ai dit à leurs parents, là c'est une affaire spirituelle qu'il faut résoudre, bah, et à la maison c'était vraiment tout ce que tu viens de dire, hein. C'était exactement ce que tu viens de dire, mais peut-être pire encore parce qu'ils tapait ses parents, et donc mmh. à un moment donné les parents euh, ils ont connu le spiritisme grâce à son fils aujourd'hui mmh. les parents connaissent le spiritisme connaissent la réincarnation qui ne croyaient pas du tout mmh. et mmh. cet enfant n'est plus le même il avait combien d'obsesseurs il avait 20 obsesseurs autour de lui 20 obsesseurs autour il avait été lui. un esprit qui avait été euh, un chef militaire qui n'a fait que tuer parce qu'il a ouvert son libre arbitre il a choisi tuer bon donc il avait des, des obsesseurs autour de lui et qui ont commencé à, à se montrer à lui ils mmh. étaient avec lui il oui, ne faut pas oublier oui. ça aussi, je pense, Charles, c'est qu'on on, on a tendance aussi à oublier que même si on a des, des penchants vers le mal, Vincent en parlait tout à l'heure, dans les familles mafieuses, on est aussi entouré en permanence d'esprits qui nous ressemblent et qui se servent de nous pour continuer à assouvir leur passion. Oui, ouais, absolument. Ouais. Mais je, moi, je vous conseille de... de, de... Regardez euh, les, les conférences là, parce qu'on a fait un projet SOS Famille avec euh, Claudia Verdine, donc euh, au niveau de la Fédération Spirit française. Et donc, euh, il y a, on en est, je crois, à la dixième conférence. Et vous verrez, hein, celle qui a eu vendredi, par exemple, elle est tout à fait sur ce, sur ce sujet là, qui montre les difficultés qu'on peut avoir. Et donc, euh, quand ça se passe mal, effectivement, les cas, que, les exemples que vous avez cités, ben, il ne faut pas hésiter à, à demander de l'aide. Demander de l'aide. Euh, Peut-être chez des spirites évidemment, quand c'est des cas d'obsession, mais aussi chez, chez, des, chez des psychologues, des pédopsychiatres, enfin des gens, des gens qui, vont, qui vont pouvoir mieux comprendre et puis aider à, à surmonter ces difficultés. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide euh, quand ça se passe pas, quand ça se passe mal ou quand c'est difficile. Hein. Et c'est vrai que ce qu'a qu dit Vincent, moi, je l'ai connu aussi, hein, il y a 50 ans, 60 ans, je me en souviens encore de, de, de l'instit qui m'attachait ma main gauche dans le dos pour me forcer à écrire la main droite, les sévices physiques et tout ça, ben, c'est vrai que ça s'est complètement perdu. Alors, c'est bon, l'un on, on extré... extrême n'est pas bon, l'autre extrême n'est pas bon, il faut trouver le juste milieu, mais euh, on, on, on va y arriver, hein, c'est petit à petit. Et, et donc, dans ces conférences-là, par exemple... Euh, euh, Claudia Verdi, je semble que c'est elle qui avait fait cette conférence, elle disait que la, la violence dans l'éducation des enfants, ce n'est pas bon. Il faut au contraire, euh, quand on leur dit non, pas juste de dire non parce que j'ai dit non et puis c'est tout, mais leur dire non et leur expliquer pourquoi euh, c'est non. Hein. Et, ouais, et donc, ouais, ouais. ah, c'est sûr que c'est plus exigeant, ça demande plus de temps, ça demande plus d'efforts, mais c'est ça qui donne le meilleur résultat à la fin. Hein, D'expliquer de, de, de, de, de, de, de, à l'enfant pourquoi on lui interdit une chose. Hein, pourquoi on ne peut très, pas tout lui important. donner Pourquoi on, voilà, on le. Alors, c'est qu ce qu'il ouais, ce qu disait. Hein. Euh, parce qu'en portugais, on dit être présent, c'est euh, presente, hein, la présence. Et donner des cadeaux, ils disent aussi donner des presentis. Je, je pense qu'en France, il y a aussi le mot présent pour un cadeau. Quoi. Oui. Donc, il disait. Il vaut mieux être présent que de donner des présents, hein, parce que euh, les parents qui donnent tout ce qu'ils veulent aux enfants, c'est souvent pour leur dire, voilà, je te le donne, et puis, hop, pendant ce temps, moi je vais faire autre chose, tu on vois. Il y a vois. plein, plein, plein de conseils comme ça. ça qui sont donnés, et puis bon, après, mais malgré tout ça, si, des fois, ça ne se passe pas bien, parce que l'enfant, c'est un esprit retour, on aura fait de notre mieux, puis c'est comme ça. Mais ce qui est difficile et qui est très important dans l'éducation d'un enfant, c'est de ne pas l'identifier à, à, à, à la mauvaise action qu'il a faite. C'est-à-dire, euh, s'il a fait, par exemple, s'il a mordu sa, sa, sa, sa petite euh, copine dans la classe, il faut lui expliquer qu'il il, n'est pas sa mauvaise action. C'est-à-dire, ce qu'il a fait est mal, c est, c est... mais ce n'est que... pas, pas lui qui est, mal, qui est mauvais. C'est l'action qu'il a faite qui est mauvaise. C'est ça, ça lui laisse la porte ouverte pour se corriger. L'éducation, voilà. mmh. c'est tout un sujet, mais effectivement, ah, hein, oui. l'enfance, on est en plein dedans. Hein. Euh, et, et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Alan Kardec, avant de s'appeler Alan Kardec, il s'appelait Hippolyte Rivaille. Donc, il a été éduqué chez Pestalozzi. Quand on va voir les méthodes d'éducation de Pestalozzi, ben, c'est l'amour, l'observation de la nature... Il était déjà en plein dans tous ces principes, en hein, suivant Rousseau avec son Émile, et puis donc euh, ce système de Pestalozzi avec euh, Jacotot et que, que, que Rivail a développé jusqu'aux années 1840 euh, de, dans, dans ses 20 ans de carrière d'éducateur à Paris, en envoyant en des... des, des, des Contribution pour l'amélioration du système d'éducation en France à l'époque. Et quand vous lisez ces documents, hein, que, vous, que vous pouvez trouver <rire> assez facilement, et si vous ne les trouvez pas, vous n'hésitez pas à me les demander, eh ben vous verrez que, vrai que ce qu'il décrit, c'est presque déjà un peu un système idéal entre ces deux extrêmes euh, qu'on a vus oui. il y a 50 ans et qu'on voit aujourd'hui. C'est marrant oui. parce que le voilà, il, il, il, qu il parlait en connaissance de cause, hein, puisqu'il avait euh, une expérience d'éducateur derrière lui, dans cette vie. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Ou sur une autre planète d'expiation. <rire> voilà. Voilà, bah écoutez, je, il est déjà 9h11, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie. Euh, alors, tiens, il y a Michel qui nous a écrit. Oui, c'est « L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait pas de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal ». Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Et donc, ça vient de la lettre aux Corinthiens de Paul. Merci pour, cette, pour ce bel extrait, euh, euh, Michel. Donc, oui, bah, on va remercier oui. les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui. C'était vraiment très bien, très dynamique. Hein, C'est c'est comme ça, je pense que ça enrichit le plus euh, l'apprentissage hein, quand on peut euh, avoir cette participation, cette participation de, de, de votre part. Et on va demander, ben voilà, les enfants sont peut-être déjà éduqués, on aura peut-être des petits-enfants, que tout ça ça puisse nous servir justement ben, pour le mettre en pratique le jour où, où, qui viendra forcément où l'occasion se présentera. Voilà, ben je vous remercie infiniment, hein, je vous souhaite un excellent dimanche. Ceux qui viendront oui, à Végimont, oui. ben je vous dirai, je vais vous dire à Végimont, hein, on se verra là-bas. Envoyez ben, les bah, photos. Sinon, on fera le coup quand même. Hein. <rire> au Christ. Oui, serai, on sera dans photos. le donjon, peut-être deux, trois en présentiel là-bas. Et puis, euh, voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine. À, à la semaine prochaine. prochaine. De manière, on Merci. Merci. Autre. À la semaine prochaine. Pas bientôt. Au, Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.